Aussi, euh, je suis Susanna, je suis cofondatrice de, de We Do Good. Nous, We Do Good, on est un acteur du financement participatif, de, de crowdfunding, comme, comme d'autres euh, qu'on va évoquer. Euh, notre spécificité, c'est le modèle de financement. On propose le financement participatif en royalties au RBF. On parle beaucoup de, de RBF en ce moment parce que c'est un, un type de financement qui, qui a tendance à croître euh, en France. Euh, on fait régulièrement des webinaires euh, gratuits, comme celui-ci, sur différentes thématiques. Euh, donc là, celui-là, on va rentrer vraiment dans des cas concrets, donc dans des campagnes qui ont été faites, et euh, accompagnées notamment. Euh, on a un autre qui est un peu plus large sur le financement participatif, où on voit moins dans, dans les exemples, on, on va plutôt dans, dans les explications sur les différents types de financement, euh, les montants, les coûts, euh, etc. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire euh, dans, dans, dans le mail de suite, il y a un lien vers tous les webinaires. Il y a aussi un autre sur le financement d'amorçage, donc euh, pas uniquement sur le financement participatif, mais comment articuler le financement participatif avec d'autres types de financement plus classiques, pour que ce soit bien structuré, et pour, surtout pour que ce soit efficace pour vous. Et si vous êtes une entrepreneuse, une femme, euh, on a aussi un autre sur les, les problématiques de financement spécifiques aux projets portés par les femmes, euh, parce qu'on sait que euh, bah, les femmes ont, ont moins de facilité à obtenir des financements, mais quand elles y arrivent, elles obtiennent des montants qui sont un peu moins conséquents. Donc euh, voilà, si, si ça, c'est des sujets qui vous intéressent, dans, dans, dans le mail de suite, il y aura le lien vers les, les, prochains, les prochains webinaires, donc euh, n'hésitez pas à vous inscrire. Euh, voilà, c'est parti. Euh, donc, euh, hop. juste, euh, alors, Je vous ai dit que je n'allais pas rentrer dans le détail, mais je vous donne quand même quelques bases pour que ce soit clair pour vous si vous n'avez pas encore assisté au webinaire sur le financement participatif, sur les différents modes de financement. Euh, et donc, avant de rentrer euh, dans les exemples, je vais juste revenir sur, euh, sur ce que c'est le financement participatif. Et en fait, aujourd'hui en France, on a quasiment autant de types de financement participatif qu'on a de financement classique. On va y retrouver de dons, de l'investissement et de prêts. Et dedans, on va retrouver aussi, du coup, hop, pour entrer dans le détail, euh, donc dans le don, on va retrouver le don, don sans récompense, le don sans contrepartie qui est plutôt dédié aux associations, aux projets d'intérêt général, il n'y a pas de récompense ou de contrepartie matérielle, mais on en parle plus en détail dans notre webinaire, Il y a quand même une, une récompense qui est plutôt de l'ordre émotionnel ou fiscal, s'il y a par exemple une réduction d'impôts. Euh, ensuite, vous avez tout ce qui est don avec récompense, don avec contrepartie, prévente, précommande. Donc, tout ça, c'est le même type de plateforme. C'est des plateformes que vous connaissez probablement très bien, comme Moodle, KissKissPanBank, Kickstarter. Donc, elles rentrent dans cette catégorie-là. En fait, c'est les plateformes qui sont les plus connues parce qu'elles sont vraiment destinées au grand public. Donc, elles nous visent au quotidien dans leur, dans leur communication. C'est pour ça qu'on les connaît plus que, que d'autres. Euh, ça ne veut pas dire que c'est les plateformes qui collectent le plus gros euh, montant. Euh, ensuite, dans l'investissement, vous avez l'investissement contre royalties, ou RBF, au royalty crowdfunding, ou revenue-based crowdfunding, ou financement partage de revenus. Il y a tellement de noms que, euh, que bon, c'est pour ça que parfois on ne s'y retrouve pas. <rire> Bonjour à, à, tout, à tous les nouveaux. Euh, et, et donc là, ce qu'on fait avec We Do Good, c'est un financement qui vous permet de, de mobiliser des investisseurs sans céder du capital. Donc vous vous engagez à leur céder juste un pourcentage de votre chiffre d'affaires futur pendant une durée déterminée. Dans la logique, ça se rapproche un peu d'un prêt. Euh, vous vous engagez sur un financement qui est sur un, un remboursement qui est régulier, sauf que le montant de remboursement va dépendre entièrement de, bah, de la réussite de votre projet, de votre chiffre d'affaires réel. Euh, et dans l'investissement, vous avez aussi l'investissement en capital, ou equity, crowdfunding, on entend parler des deux. Euh, et donc là, c'est un, une façon de mobiliser des investisseurs aussi, mais en échange, vous leur proposez plutôt des parts de capital, des actions de votre entreprise. C'est plutôt pour les entreprises. Euh, ensuite, vous avez le prêt. Euh, je n'en parle pas trop. Euh, c'est pour ça que c'est grisé. <rire> euh, parce que c'est pas vraiment. Je, je sais qu'à ces webinaires, il y a souvent, surtout, des projets en amorçage. Donc, ça ne vaut pas le coup de, de rentrer dans le détail du prêt parce que ce n'est vraiment pas accessible en amorçage. Euh, Sachez juste que ça existe. Euh, que l'intérêt, c'est que c'est très rapide. Euh, mais qu'il faut. Euh, il faut avoir déjà en fait un projet qui roule bien, qui a souvent plus de trois ans de bilan positif. Donc, c'est plus strict que les banques, mais euh, plus rapide aussi. Euh, voilà. Donc pour le financement participatif, c'est ça le panorama des différents types de financement que vous allez retrouver euh, dans, dans, dans ce terme général. Euh, sur, un, euh, sur le site trouverlebonfinancement.fr euh, vous avez, euh, c'est un site qu'on a créé pour mettre des ressources pédagogiques dedans, en open source. Et euh, par type de financement, vous avez la liste de toutes les plateformes françaises euh, qui existent. Et donc, si vous, si vous avez envie d'aller explorer un petit peu les différents types de plateformes euh, dans chaque type de financement, euh, le type de projet que vous retrouvez dedans, euh, voilà, n'hésitez pas à aller sur euh, trouverbonfinancement.fr. Alors, juste pour euh, euh, que vous ayez vraiment une vision claire de ce que c'est les différents types de financement et à quel type de besoins ils correspondent, je vous ai mis un petit… Euh, euh, un petit euh, alors, je, je mets le lien sur le chat, parce que je ne l'ai pas mis dans le mail de suite. « faire si vous voulez creuser un petit peu. Euh, euh, donc, euh, j'ai mis un petit schéma du de, de classement des différents types de financement par maturité des projets financés et par les montants qui sont collectés. Euh, et, et, et du coup, ça vous donne aussi un aperçu euh, de quand est-ce qu'ils arrivent ces types de financement dans votre plan de financement d'amorçage. Donc euh, euh, le dons sans récompense, je vous ai dit que c'est plutôt pour les associations, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais ce sont des montants en moyenne de collectés qui ne sont pas très élevés, on est autour de 800-900 euros. Euh, donc en moyenne après il y a toujours des exceptions, c'est juste que comme ça vous savez que si vous voulez plus de financement, il faut que vous soyez exceptionnel aussi, <laughs> que vous sortez de la moyenne. Euh, dans le don avec récompense aux pré-vente, pré-commande, donc Odoul, euh, KissKissPanBank, etc., euh, on est autour de 8000 euros de collecte. Euh, donc ça, c'est en fait, c'est les données euh, du baromètre de, de financement participatif France, qui est l'association française qui regroupe l'ensemble des plateformes et que, qui chaque année leur demande leurs données pour euh, les consolider dans un baromètre. Donc ce sont des données qui sont assez fiables pour le, le contexte français. Je ne sais pas s'il y a des étrangers parmi vous, mais en tout cas, c'est valide pour la France. Euh, en royalties, c'est est, est la moyenne de, de l'année de, dernière, du coup. Euh, 42 000 euros. Euh, donc, euh, c'est un financement un peu plus conséquent qui arrive souvent. Donc là, vous voyez, c'est pour le don avec récompense, prévente, précommande. Parfois, ça arrive avant, même la création de la structure. Il n'y a aucun souci. C'est hyper intéressant quand vous êtes en B2C, que vous avez un produit et que vous voulez faire votre test de marché, euh, commencer à tester votre communication, commencer à, à vendre vos produits d'avance. Euh, donc, euh, c'est même recommandé, voire nécessaire, pour euh, par exemple débloquer un emprunt bancaire pour ce type de projet. Aujourd'hui, il y a des banques qui, qui l'exigent. Donc, euh, ça, peut même, ça, ça peut vraiment arriver très très tôt si vous êtes en, en B2C avec des produits. Euh, sinon, les royalties ça arrive souvent un peu plus tard, sur la première année, à partir du moment où le, la structure est créée, elle n'a pas encore forcément de chiffre d'affaires mais elle va commencer à le faire dans l'année qui suit. Euh, et c'est un financement qui arrive souvent pour, pour euh, soit pour euh, avoir assez de fonds propres pour débloquer d'autres financements classiques, euh, la bourse French Tech, des euh, prêts d'honneur, même des prêts bancaires, ça arrive assez régulièrement, euh, soit un financement qui arrive pour, vraiment pour investir pour, euh, pour lancer la commercialisation de, de, de vos produits ou vos services. Et là, on est sur du B2C ou du B2B. Les deux, ça fonctionne bien, parce que la contrepartie est financière, donc on va pouvoir toucher une, une cible de, de contributeurs beaucoup plus large. Euh, L'investissement en capital arrive souvent à partir de la deuxième année, quand on a déjà une activité qui existe et qui a des indicateurs qui sont mesurables. Parce que les investisseurs qui investissent en capital, vraiment, ils, ils prennent plus de risques. Mais Et pour diminuer cette sensation de risque, ils ont besoin d'être de, de, assurés par des indicateurs mesurables. Donc, euh, par exemple, savoir que euh, si vous dépensez 5 000 euros en, en AdWords, par exemple, ça va générer je ne sais pas combien d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, ça, c'est des ratios que vous n'avez pas si vous n'avez pas encore testé votre activité. Euh, voilà. Et, et donc, ça arrive un peu plus tard, mais ce sont aussi des montants un peu plus conséquents. Donc, son... c'est ça aussi l'objectif de ce webinaire, c'est de vous montrer que, ce... que le financement participatif, les différents types de financement, ils ne sont pas forcément incompatibles. Euh, D'ailleurs, c'est très rare, ils sont incompatibles s'ils sont faits en même temps. Si vous essayez de mener des campagnes sur plusieurs plateformes en même temps, ça, ça ne marche pas. Hein. <rire> euh, par contre, si vous les articulez avec votre plan de financement d'amorçage. Euh, avec les différentes étapes de développement de votre projet, bah, c'est des financements qui peuvent être complémentaires et, et, et même récurrents. Donc, euh, on va rentrer dans l'objet du webinaire, on va rentrer sur des cas concrets. Les deux premiers, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, parce que si vous avez déjà assisté au webinaire sur le financement participatif, euh, c'est les deux que je donne le plus régulièrement. Euh, et qui commence à dater un peu, mais bon, je vous aime toujours euh, beaucoup parce que je vous ai accompagné. Euh, donc, le premier cas, c'est visa euh, donc c'est une, une entreprise B2B, euh, B2B, je dis n'importe quoi, B2C, euh, sur des services, euh, qui allait dans un premier temps sur Oudul, donc c'est assez rare euh, que ça marche bien pour des services de réussir, euh, bien réussir leur campagne sur un plateforme comme Oudul ou kiski Bank parce que les contreparties ne sont pas évidentes à trouver. Mais eux, ils avaient une contrepartie, et ça c'est quelque chose qu'on explore plus dans, dans le webinar plus général sur le financement participatif, ils avaient une contrepartie qui était de l'ordre émotionnel. En fait, c'est un projet à impact, ils sont sur la thématique de l'habitat écologique, des chantiers participatifs, donc ils avaient une contrepartie émotionnelle à proposer à leur, contre, à leur communauté, qui était suffisamment élevée pour compenser ce manque de contrepartie matérielle. C'est pour ça que ça a bien fonctionné. Et eux, leur objectif était de mobiliser une communauté avec cette campagne. Ce n'était pas forcément un premier un objectif euh, financier. Euh, ensuite, ils sont venus chez We Do Good en royalties, euh, donc deux ans plus tard. Euh, et là, leur objectif était vraiment financier. Ils avaient besoin de pouvoir investir dans la plateforme qu'ils avaient développée pour augmenter, euh, pour passer à l'échelle, à l'étape suivante, va augmenter en puissance. Et ce qui est super intéressant dans ce cas, et c'est le cas dans quasiment tout, tous les exemples que je vais vous montrer, c'est que la première communauté qui suit sur une campagne, sur une plateforme complètement différente et avec un type de financement complètement différent, peut être remobilisée ensuite sur une nouvelle campagne, euh, si on l'accompagne, si on l'anime, cette communauté, euh, et si on embarque dans l'aventure avec nous. Donc là, Tuisa par exemple, et euh, le message était, était très simple, c'était, il y a deux ans, vous avez pris, euh, vous, avez, vous nous avez soutenu sur la plateforme Ulule, euh, alors qu'on n'avait pas, c'était vraiment un soutien moral. Hein. Euh, vous nous avez soutenu sur, sur cette plateforme. Depuis, vous nous, vous nous suivez, vous suivez l'activité. Peut-être que vous avez même déjà utilisé notre plateforme en tant qu'utilisateur. Et donc, aujourd'hui, on vous propose de vous intéresser à la croissance économique du projet. Donc, si vous y croyez et que le projet fonctionne, bah, tout le monde, tout le monde euh, sera récompensé financièrement parce qu'on partagera euh, un pourcentage de, de, de nos revenus avec, avec nos contributeurs. Euh, donc le deuxième cas, Naoden, on est sur du B2B industriel, donc très différent. Euh, ils sont venus dans un premier temps chez nous, parce que je, en réaliste, parce que pour le B2B industriel, ça n'a aucun sens d'aller sur une plateforme de dons avec contrepartie de pré-vente. Hein. Ils ne visent pas le de, de grand public en général dans leur activité. Et, et c'est ça qui est important dans le financement participatif, c'est de tout rendre tout cohérent. Votre cible d'activité euh, doit, doit être aussi votre cible de financement participatif pour que ce soit logique, pour que ça parle et pour que vous n'ayez pas un travail supplémentaire à faire. Donc, ils sont venus chez nous en réactrice pour un premier financement qui était plutôt… c'était vraiment de l'amorçage. Ils n'avaient même pas fini le prototype. C'était très risqué. Il n'y avait pas encore les premiers financeurs qui suivaient. Donc, il y avait des pays qui disaient que c'était trop risqué. Les banques, pareil. Donc, tout le monde était un peu réticent à les financer. Ils avaient du mal. C'était soit ils trouvaient des fonds autrement pour finir le prototype, pour prouver que leur activité avait de l'avenir, soit ils s'arrêtaient. Euh, et donc, leur enjeu était de lever suffisamment d'argent, mobiliser assez de personnes, pour déjà avoir une première preuve d'intérêt. Ils ont mobilisé notamment les, poten les potentiels clients, les potentiels partenaires, hein. c'était une campagne B2B euh, dans la communication. Ils ont aussi mobilisé leurs... Euh, euh, donc, c'était des ingénieurs, hein, leurs camarades d'école euh, d'ingénieurs, leurs anciens collègues de travail, parce que en fait, ce sont des personnes qui maîtrisait déjà de quoi elle parlait. On avait pas besoin, on avait besoin de vulgariser un peu le projet parce que c'était quand même présenté par des ingénieurs, donc assez technique, mais on pouvait rester dans un langage très professionnel et assez technique parce que c'était des gens qui comprenaient de quoi, de quoi on parlait. Euh, et donc, ils ont fait assez de fonds pour débloquer ensuite des financements complémentaires, BPI, Réseau Entreprendre, euh, il y a l'ADEME qui, euh, qui a apporté un, un soutien aussi, les banques. Tout s'est bien enchaîné pour qu'ils puissent finir le prototype, commencer les ventes, et deux ans plus tard, quand l'activité commençait déjà à tourner, aller sur une plateforme comme Wissin, donc là pour de capital, euh, et, euh, et pouvoir accélérer, passer là aussi à une étape en vitesse supérieure. Euh, et là, comme tu disais, je vous ai dit, cette histoire d'animation, de, d'embarquement de, de, de communauté avec, euh, avec nous dans l'aventure entrepreneuriale, là c'est tout à fait pareil, alors que c'est un projet qui n'a rien à voir, et que c'est une cible qui n'a rien à voir non plus, mais une communication pareille. Euh, donc les, les premiers investisseurs qui avaient investi en échange de royalties au Hidugun, il y a une bonne partie qui a été transformée, et qui a investi ensuite au capital via WICID. Donc, et, et à la base, ce n'étaient pas des personnes qui avaient, pour la majorité, l'habitude d'investir dans des entreprises. C'est hyper intéressant comme, comme exemple à regarder. Je vous montre un autre exemple un peu plus récent. Donc là, c'est tr la tribu, c'est euh, du B2C, c'est une marque collaborative. Euh, ils font du café, de quinoa, etc. Euh, et, euh, et eux... Comme c'est une marque collaborative, leur objectif avec le financement participatif, c'était de rester cohérent par rapport à leurs valeurs. C'était aussi d'avoir un financement collaboratif euh, et, euh, et pouvoir embarquer leur communauté qui était déjà existante avec eux, leur augmenter aussi, euh, à plusieurs niveaux. Donc, sur la construction du produit, parce que le produit, les produits sont choisis de manière collaborative, ou même le packaging, il euh, y a des votes pour le packaging. Euh, jusqu'au financement de l'entreprise, parce que c'est un public qui qu croit à ce produit-là. Donc, euh, dans un premier temps, ils sont allés sur Udoul pour, euh, pour, euh, pour faire de la pré-vente, et donc là, l'affichage est un peu différent, on n'affiche pas un montant, parce qu'il y a deux types d'affichage sur ce type de plateforme aujourd'hui. Vous pouvez choisir d'afficher un, un nombre de pré-commandes -pré ou pré-ventes à atteindre. Euh, donc là, ils ont, ils ont bien dépassé leur objectif. Hein. Ils avaient un objectif de 130 précommandes et ils ont atteint 671. Donc c'est vraiment un bel, un bel exemple. Euh, et bon, sur Ulule, leur objectif était de mobiliser leur communauté déjà existante, de faire de la prévente euh, et, et bien consolider leur, leur communication de manière... Euh, cette communi communication qui a est, qui est un, un, un style très collaboratif. Euh, et, et ensuite, euh, deux ans plus tard, donc vous voyez souvent on est sur, sur deux ans quand même entre chaque campagne. Euh, J'ai des exemples un peu plus courts, mais bon, je pense que les entrepreneurs, quand ils s'y ils mettent à fond dans une campagne, ils n'ont pas très envie de le refaire euh, très vite, parce que c'est quand même quelque chose qui demande énormément d'engagement personnel, de temps. Euh. Euh, et donc, deux ans plus tard, ils sont venus chez nous. Et là, c'était parce qu'ils n'avaient ils avaient plus besoin de faire de la prévente pour, pour financer leurs produits. Ils avaient besoin d'avoir de, de, des fonds pour investir euh, sur d'autres choses, sur le recrutement, sur la communication, etc. Souvent, sur une campagne de prévente, vous financez vos produits, vous financez des, vos frais, euh, vous financez votre communication. Mais il ne vous reste pas énormément d'argent à côté, par exemple, pour embaucher ou pour, euh, ou pour faire des investissements conséquents. Donc là, ils avaient vraiment d'avoir de, de, de, ce, ce type de, de financement plus de, de conséquent pour investir. Euh, et ce qu'ils ont fait, c'est pareil, ils ont, ils ont mobilisé la même communauté, avec, sur une plateforme différente, en, en, les, en les embarquant bien dans ce parcours. Hein. Euh, on ne cache pas qu'on a fait une campagne avant, au contraire, on va chercher la communauté de la campagne d'avant pour l'embarquer avec nous dans une nouvelle campagne, en expliquant qu est, qu est, quel est l'intérêt. Et là, c'est de les associer à la croissance économique du projet. Quelqu'un qui a déjà acheté le produit et qui y croit, bah, si on lui dit bah, « si tu as déjà acheté, tu es content et que tu crois à ce produit, bah, tu peux recevoir une part des revenus qu'on va générer. » Et à chaque fois que tu vas dépenser de l'argent chez nous, bah, tu vas récupérer une partie. C'est un peu comme une fidélisation client, euh, les royalties. Donc, euh, que ce soit en B2C ou en, ou en B2B. Donc, ça, ça a super bien fonctionné. C'était vraiment un, une très belle campagne. Euh, tout, toutes les campagnes que je vous montre ici sont, ben je, en tout cas sur e c'est vrai, sur, sur les autres plateformes, elles sont, elles sont accessibles en ligne. Donc si vous voulez creuser comment ils ont communiqué, notamment regarder leurs actualités, ça permet d'avoir vraiment un aperçu plus détaillé de, de comment ils ont fait pour embarquer leur, leur communauté. Même de comparer entre 2018 et 2020, qu'est-ce qui a changé euh, euh, au niveau des arguments, des... De, de, de, de, des leviers utilisés pour embarquer, euh, embarquer leur communauté. Euh, un autre exemple, un petit terme. Donc, j'alterne beaucoup entre B2C, B2B, euh, produits, services, <rire> pour vous donner vraiment un panorama assez large et pour vous montrer qu'il y a plein de façons de faire. Euh, c'est vraiment l'objectif de ce webinaire aujourd'hui. Donc, tout ITER, euh, ils sont venus dans un premier temps chez nous, euh, un peu comme la ODN, pour lever des fonds propres, pour débloquer d'autres financements, pour investir, parce que, bon, b sont sur Doobie ça n'avait pas de sens, d'aller sur euh, Hulu, le, sur uh, KissKiss, sur Kickstarter. Euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, alors, ils ont, ils, eux, ils sont sur un produit, ils, ils font de, des cobots pour les agriculteurs, pour les aider, vous voyez dans, dans, dans l'image, pour les aider dans leur, dans leur activité, euh, sur les champs. Euh, et, et donc ils ont mobilisé et ils ont communiqué auprès de leurs clients agriculteurs pour les faire investir dans, dans la campagne mais et auprès de leurs partenaires commerciaux. Euh, ça a très très bien fonctionné, ça, ça a parlé ça a parlé aussi parce que euh, ils font l'effort euh, ils pourraient ne pas le faire, hein, ils pourraient se présenter tout, tout juste comme un projet euh, industriel technique peu importe euh, business mais ils ont fait beaucoup d'efforts de travailler leurs impacts, d'expliquer quel est leur impact environnemental, social de leur, de leur outil. Et donc, cette question de l'impact, c'est assez importante parce que c'est toujours un argument supplémentaire. Elle vient un peu jouer, comme je vous ai parlé, quand je parlais de Twisa, je vous parlais de la contrepartie émotionnelle. En fait, quand on, quand on aborde l'impact, on rajoute cette couche de contrepartie émotionnelle parce que quelqu'un qui va vous soutenir va se dire oui, je soutiens une activité commerciale, un business, etc., j'y crois. Mais en plus, je suis en train de soutenir quelque chose de bien, qui va avoir un impact positif, soit pour l'environnement, soit pour les agriculteurs, pour leurs conditions de travail. Donc, euh, ça, c'est des arguments supplémentaires qui permettent d'améliorer beaucoup votre taux de transformation. Et, et ce n'est pas anodin. Moi, j'ai vu récemment, c'était le, le, le, le DEC, de, de HelloFresh. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une entreprise qui a grandi beaucoup ces dernières, dernières années. Ils font des box de, de livraison d'ingrédients de, euh, avec des recettes pour des, repas, pour des repas à faire chez soi. Donc, c'est très, très pratique. Mais au niveau de l'impact, euh, bon, <rire> c'est très questionnable parce que c'est beaucoup d'emballages, c'est du transport. Euh, voilà, c'est très, très questionnable. Et sur leur deck, ils avaient plus de vantages dédiés juste à la question de l'impact. Donc, c'est incroyable. Je trouve que c'est un exemple. Ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on va chercher des fonds que ce soit auprès des financeurs euh, participatifs, euh, sur de financement participatif, ou des financeurs classiques, banques, BPI, euh, euh, fonds d'investissement, même si ce pas des financeurs qui sont dédiés à des projets à impact, il faut aborder cette question. Ou en tout cas, c'est beaucoup mieux, <rire> c'est beaucoup plus intéressant de l'aborder, de montrer qu'on est à réfléchir, parce que ça permet de montrer que vous êtes préparé, et que, que vous avez une vision plus large de votre activité. Et aujourd'hui, on sait que c'est les entrepreneurs qui... qui, qui qui consacrent tout le temps à, ce, à cette question de leur impact, à l'action de la RSE, euh, bah, ils il créent des entreprises qui sont en moyenne plus durables, qui même financièrement sont, sont plus, plus intéressantes. Donc, il y a une question économique derrière, bien sûr, pour, sinon ça ne ferait pas bouger <rire> les financeurs classiques. Euh, mais oui, on sait aujourd'hui que, que ce sont des activités qui sont tout pérennes, donc euh, ça, vaut, ça vaut vraiment le coup de passer un peu de temps. Si vous préparez Actuellement, mais j'imagine que c'est le cas si vous êtes en train d'assister à ce webinaire, si vous êtes en train de travailler sur votre parcours de financement, euh, sur les financeurs, les différentes, euh, différents financeurs que vous allez mobiliser, dans votre business plan, dans votre deck, peu importe, dans vos supports, euh, dans les supports que vous allez présenter à vos financeurs, ça vaut le coup d'au de, de, moins une page poser euh, la question de l'impact environnemental, social, qui vous allez employer, euh, euh, quel type de contrat euh, euh, l'impact environnemental, est-ce qu'il a été pris en compte Comment euh, Voilà, ça, ça, ça vaut vraiment le coup parce que ça, ça montre une image très positive de... de... Euh, et après, si vous pouvez travailler sur un plan d'amélioration, c'est encore mieux parce que c'est... ça reste dans la logique et c'est très très cohérent hein. euh, dans, dans le sens de la durabilité. Euh, un autre exemple, je me suis dispersée, <rire> un autre, mais c'est très important. Euh, un autre exemple, NR Pro. Euh, donc là, on revient sur du B2B. Euh, on se rapproche un peu du style de, de type de projet euh, qui est, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, Et Donc on, c est, c est, on est aussi sur la production d'énergie. Euh, donc là, c'est destiné aux, aux agriculteurs. Euh, donc, euh, pareil, comme Naoden, un peu le même parcours. En mai 2017, c'était un peu plus tard que Naoden. Chez nous, deux ans plus tard, euh, même plus, là, cinq euh, ans plus tard, <rire> chez Wysid. Euh, donc, pour un, un montant collecté qui est souvent, on, on le constate assez régulièrement, c'est souvent fois 10 entre les deux. Donc, euh, euh, entre royalties, capital et même euh, entre les campagnes de dons avec contrepartie ou de pré-vente et ensuite royalties, on est souvent aussi sur deux fois 10. Donc, ça, ce n'est pas une règle qui s'applique à tous les projets, mais en général, on, on le constate assez régulièrement. Euh, Viti Rover, donc là on est aussi dans, euh, je me rends compte, euh, je vous ai dit que c'est la première fois que je fais ce webinaire, donc coup, je, rend, je découvre des choses en même temps que vous, euh, <rire> on, parle, on a beaucoup de projets agricoles en fait, euh, là c'est pas que l'agriculture, mais c'est une bonne partie de l'activité, donc VT Rover, ils font des petits robots tondeurs solaires pour remplacer le glyphosate, soit dans les vignobles, c'est pour ça que je, je parlais d'agriculture, mais aussi, par exemple, dans les bois ferrés, dans les zones où c'est difficile de mettre des personnes à désherber, euh, parce que c'est dangereux. Euh, et du coup, ça permet de, de, de, de désherber sans utiliser des pesticides, mais tout en, en, en restant en sécurité. Euh, euh, et du coup, ils sont venus, dans un premier temps, chez nous, chez widowwood en royalties. Euh, et là, c'était un type de financement un peu différent. C'est un c'est un type de financement qu'on fait en, en Réatis euh, depuis plus récemment, euh, où en fait, on ne va pas financer l'activité en général, on va financer, c'est spécifique aux, aux, aux activités qui ont des, des, des machines ou des produits très standards, euh, euh, et donc on va financer actif matériel par actif matériel. Donc là, c'était les petits robots, donc euh, à chaque fois qu'on collectait 5000 euros sur la plateforme, on finançait un, un robot, on lançait une nouvelle campagne, et, et, et ça de suite, jusqu'à ce qu'on ait envie de s'arrêter. Donc là, par exemple, on a atteint euh, 10 robots financés, l'objectif était de financer un premier, c'est un peu comme la présente, mais dans l'investissement, donc euh, robot par robot. Euh, et donc, là, les investisseurs, ils ont investi dans des machines qui sont en train d'être, euh, c'est toujours le cas, ils sont en, toujours en location, soit, euh, chez, euh, soit, des, soit des, chez des viticulteurs, soit à la SNCF dans les voies euh, donc, euh, Et donc, à chaque fois qu'il qu y a des revenus de la location, et ces revenus, ils sont partagés aussi avec les investisseurs qui ont contribué à ces campagnes. Ça se rapproche un peu de, de credit buy, dans la logique, s'il y en a parmi vous qui connaissent le, ce type de financement. Euh, avec l'interex, c'est que c'est euh, plus souple parce que du coup, vous, vous ne payez que selon les revenus effectivement générés par chaque actif. Euh, et ensuite, ils sont allés euh, sur, euh, sur euh, Soliland, qui est une plateforme de prêt. Donc, j'ai dit que je rentrais pas trop dans les détails, mais là, je vous de prêts parce que bon, ça ne marche pas très bien pour l'amorçage. Mais là, ça vous donne aussi un exemple de comment vous pourriez faire par la suite si votre projet se développe bien, que vous avez des, des revenus récurrents. Euh, et donc, euh, là, ils sont allés sur une plateforme de, de, de prêt pour, euh, pour diversifier leur financement et leurs engagements financiers. Euh, en fait, ce qui est intéressant dans, dans un temps de financement, c'est... Et ce qui vous permet aussi d'avoir une santé financière euh, plus solide plus, et un, un, des engagements plus équilibrés, c'est de varier les types de financement subventions, avances euh, remboursables, prêts d'honneur, prêts bancaires, euh, financement participatif en réalise, euh, peu importe. Euh, en fait, plus vous, vous diversifiez, plus vous avez des acteurs qui interviennent, plus Globalement, euh, déjà, vos, vos engagements vont être différents, et, et du coup, ça va être tout souple. Si vous rencontrez des difficultés, ça, ça va être euh, à un moment parce qu'il y a une saisonnalité, parce qu'il y a une crise, peu importe. Euh, déjà, vous avez tous d'acteurs acteurs qui sont engagés avec vous et que vous allez pouvoir solliciter. Euh, parce que quelqu'un qui est déjà engagé avec vous, c'est quelqu'un qui sera à votre écoute quand vous serez en difficulté parce qu'ils n'ont pas intérêt à perdre l'argent, alors qu'un acteur qui ne vous a jamais suivi, ben, il aura plutôt tendance à vous fermer les portes. Et aussi, au niveau des engagements financiers, si vous, par exemple, vous ne faites pas uniquement que de prêts, si vous faites aussi euh, des, des royalties, euh, ben, il y aura une partie du financement qui sera euh, flexible, euh, qui sera variable selon, selon le niveau d'activité. Euh, et le fait de faire un prêt, ça permet aussi d'avoir un financement qui est moins cher en cas de réussite de, de l'activité. Donc, c'est comme ça vous prévoyez tous les cas de figure et vous avez euh, quelque chose de beaucoup plus équilibré. Je ne sais pas si c'est très clair, mais, mais dans, euh, dans le, le webinaire sur l'amorçage, j'ai un peu plus de temps pour rentrer dans, dans le détail de ces mécanismes-là, si ça vous intéresse. <rire> Euh, alors, un autre exemple, donc celui-ci, euh, c'est le seul que vous n'avez pas retrouver sur e directement parce que c'est un avait de fonds privés. Donc là aussi, c'est un, un autre type de financement possible euh, sur e c'est quand vous voulez juste euh, mobiliser des proches, votre love money, euh, un réseau que vous connaissez déjà. Vous ne voulez pas vous embêter à faire un levée de fonds public qui demande plus de communication, plus d'engagement personnel, plus de temps. Euh, c'est possible aussi de le faire en privé du coup, du coup avec une communication beaucoup plus simple parce que c'est les personnes qui vous font déjà confiance euh, c'est moins cher, c'est plus rapide Là, je pense que ça a pris trois semaines même pas euh, Donc je la présente là parce qu'elle nous a donné la, son accord pour, euh, pour communiquer euh, et, euh, et donc elle a fait cette première levée de fonds en privé pour mobiliser sa et pouvoir bien lancer son activité et débloquer d'autres financements euh, c'est souvent, euh, dans les cas qu'on voit qui font ce type de financement, c'est souvent des, des, des, des start-up, un amorçage qui, qui viennent d'être créés, qui n'ont pas encore de chiffre d'affaires et qui n'ont pas encore trop mobilisé leurs proches et qui ont besoin de fonds propres pour débloquer la bourse French Tech. C'est le cas le plus cassier qu'on voit sur ce type de financement et qui ne veulent pas encore communiquer sur une campagne publique, soit parce que c'est trop tôt, soit parce que euh, pas forcément le temps, parce que c'est au démarrage de l'activité euh, voilà, et qu'il faut aller vite. Euh c'est le, le cas le cas le tout classique euh, et euh, plus tard elle, elle est allée sur lune du coup parce que l'activité déjà euh, c'était un espace donc il fallait euh, il fallait créer l'espace meubler l'espace lancer l'activité et donc euh, elle, elle voulait avoir un, quelque chose déjà bien bien présentable avant de commencer à communiquer de manière publique pour embarquer les gens sur quelque chose de beaucoup plus concret et donc, elle est allée sur le lieu pour faire de, de la prévente. Donc, c'est un espace de, de céramique de, autour de la céramique à Paris. Et donc, elle pouvait, par exemple, prévendre des, des ateliers autour de la céramique, des activités, des, des objets. Voilà. C'est plein de, de, de choses possibles. Là, en termes de mobilisation de communauté, c'est un peu différent parce que euh, elle aurait pu faire une campagne publique aussi hein, en, en royalties euh, ça, ça aurait fonctionné euh, c'est juste que voilà, sur la, la campagne en royalties elle a, elle a mobilisé surtout ses, ses proches ce, ce, ce, pour sa manie en fait euh, elle aurait pu élargir pour essayer de toucher d'autres types d'investisseurs c'est juste que comme le lieu n'était pas encore vraiment créé euh, qui, qui, qui, c'était encore Très tôt, quand c'est des lieux, c'est un peu plus... Souvent, les gens ont besoin de voir euh, le lieu pour, euh, pour y croire. <rire> donc, pour une campagne publique, c'est quand même mieux d'avoir un lieu. Euh, déjà fini. Euh, et donc, après, sur la campagne Lule, euh, elle a peut-être communiqué auprès de ses proches, mais ce qu'elle voulait, l'objectif, n'était pas forcément ce, celui-là, c'était plutôt de mobiliser ses clients, c'est les personnes qui viendraient, euh, participer à des ateliers, à des activités dans le lieu, euh, qui seraient intéressés par ces produits. Euh, donc, c'est une cible, souvent c'est la même cible sur les, sur les deux campagnes. Euh, là, pas forcément. Donc, c'est un exemple un peu différent. Et voilà, pour les différents types d'exemples, euh, juste pour conclure, euh, le financement participatif, c'est la même conclusion que, <rire> que sur le webinaire, sur le crowdfunding en général, mais c'est parce que, euh, c'est important de le rappeler le financement participatif c'est pas un outil qui est magique, hein. il y a beaucoup de déçus euh, parce qu'on pensait qu'il qu suffisait de publier son projet en ligne pour être financé c'est pas du tout le cas, il y a une vraie méthodologie à, à mettre en place euh, ça demande de l'énergie du temps, il faut compter en moyenne si on fait pas une campagne privée qui est plutôt un mois mais si on fait une campagne vraiment publique il faut compter en moyenne 2-3 mois donc c'est quand même de, en temps conséquent qu'on en train sur, quand on est sur le lancement de l'activité euh, pas à temps plein, bien sûr, mais euh, où il faut vraiment euh, être disponible de manière régulière et, et engagé. Euh, donc, ce n'est pas magique, ce n'est pas forcément le financement le moins cher, il y a d'autres financements le moins chers, mais c'est un moyen d'obtenir souvent des financements moins chers. Donc, par exemple, les, euh, les financements bancaires. Les conditions, après une campagne de financement participatif et les délais euh, ne sont pas du tout euh, les mêmes. C'est euh, un, un, pour ça que je parle d'effet de levier. En fait, c'est un outil pour aller débloquer d'autres financements plus intéressants. Euh, euh, et c'est très efficace. Vous pouvez l'utiliser aussi dans l'autre sens, par exemple. Vous allez voir votre, votre banque, vous leur dites J'envisage de faire une campagne de financement participatif. Est-ce que vous seriez prêt à me financer si je réussis ma campagne Et ça vous permet de faire effet de levier pour la campagne en communiquant, en disant euh, bah, Si vous me suivez, si vous me financez, euh, là je parle de, de, des contributeurs sur la plateforme il y a la banque qui est déjà prête à me suivre aussi, au BPI aussi, déjà prêt à me suivre. Donc, euh, ça peut vraiment, si vous préparez bien la chose, ça peut vraiment faire effet de levier dans les deux sens et vous permettre d'avoir un plan de financement global euh, plus important et plus, euh, plus équilibré avec des conditions globalement beaucoup plus intéressantes pour vous. Euh, C'est un outil hyper intéressant pour mobiliser les communautés. Donc là, tous les exemples que je vous ai donnés, c'était des exemples où, où, où les entreprises ont vraiment fait euh, ce travail-là de mobilisation de communautés même pour avoir du financement récurrent. Petit Rover, par exemple, sur le financement d'actifs matériels, c'était mais parfois les mêmes investisseurs venaient de recevoir leur royalties sur un robot et étaient déjà en train d'investir sur le deuxième. Donc, potentiellement, c est, c est un, ce sont des outils de financement très, très réguliers, si c'est bien fait. Euh, et au-delà, au hein, une communauté peut vous apporter aussi beaucoup plus que de financement. D'ailleurs, euh, souvent, c'est euh, intéressant encore pour, euh, pour d'autres choses, la communication, euh, l'engagement autour de, de vos produits. Euh, le financement, c'est un, un bonus euh, pas négligeable. C'est de la visibilité. Sont des, les campagnes de financement participatif, ce sont des campagnes de communication. Donc, forcément, ça va vous apporter de la visibilité. Et ça peut être hyper intéressant quand, on est, quand vous êtes sous, le, sous le lancement d'activité. Parfois, on nous demande est-ce que si je parle de mon projet euh, sur Internet, on ne va pas me voler mon idée euh, C'est pour ça que je pas envie de faire de financement participatif, euh, la réponse est, est, est très claire. Hein. C est, c est, une idée, c'est rien. <rire> un projet, c'est des gens, c'est une équipe, c'est des compétences, c'est des, des motivations, euh, c'est un réseau. Euh, votre idée euh, elle vaut, en soi, elle ne vaut pas grand-chose. Donc, euh, euh, je me suis dit ça avec okay vous pensez que bien sûr que ça vaut, ça vaut quelque chose, c'est important, mais, mais ce n'est pas le fait de, de communiquer sur votre idée qui va mettre en risque le projet. Si, si, si, si parler de projet euh, fait que quelqu'un arrive et vous prend tout, ça veut dire qu'il n'était pas assez mature, que vous n'étiez pas prêt, que vous n'aviez pas ce qu'il fallait, que c'était très facile de tout reproduire. Mais si vous avez déjà l'équipe motivée, engagée, si vous avez déjà un réseau, si vous avez déjà des, des, des compétences spécifiques, si vous avez déjà bien réfléchi, fait, fait votre euh, euh, étude de marché, normalement, vous avez un peu d'avance quand même. Hein. <rire> et, et bien sûr, vous n'avez pas besoin de rentrer dans le détail, surtout si c'est un projet technique, vous n'avez pas besoin, dans une campagne de financement participatif, vous choisissez ce que vous dites. Donc, vous n'avez pas besoin de rentrer dans le détail, même sur l'investissement. Il y a certains documents que vous pouvez garder confidentiels et lire euh, dans votre présentation. Euh, euh, que vous les enverrez après avoir eu une discussion avec la personne intéressée, pour bien filtrer. Donc, euh, c'est quand même. Euh, je, moi, j'ai jamais vu de cas euh, d'entrepreneurs de, mécontents euh, sur la question de la visibilité. <rire> euh, et on en a accompagné beaucoup, <rire> euh, entrepreneur et entrepreneurs et entrepreneuses. C'est aussi des contacts parce que du coup, comme vous êtes sur euh, la communication, vous vous rendez visible auprès de différents types d'acteurs. Aujourd'hui, euh, dans les grands groupes, dans les PME, même dans les collectivités, en fait, les plateformes, c'est un outil de veille hyper intéressant pour détecter des innovations, détecter des, des, des personnes motivées, détecter des, des idées nouvelles. Et donc, ça arrive, ça, ça, on a vu à plusieurs reprises que pendant la campagne, les, les porteurs de projets soient sollicités par des acteurs un peu divers et variés, euh, pas forcément pour le financement, pour participer à la campagne, mais pour des, des, des partenariats, des produits développés ensemble. On a eu un, une grande marque de luxe qui a contacté un, de, un des projets qu'on avait sur la plateforme Enlevé de fonds parce qu'ils avaient une matière hyper intéressante pour leur futures collections. Donc, euh, c'est aussi une manière de se rendre visible différemment auprès de contacts qui parfois sont un peu difficiles à, à obtenir. Ben voilà, j'ai je, je, je fait le tour. Euh, je suis preneuse de vos retours, vu que c'était ma première fois. Euh, et si vous avez des questions, ben je suis à vous. <rire> je vais enlever la présentation. Merci Coline, c'était un plaisir. <rire> Alors Vincent, oui c'est possible de prendre rendez-vous, après ça dépend de ce que vous voulez. Euh, je veux bien que vous précisiez, parce que comme ça je vous dirige aussi vers la meilleure personne dans l'équipe pour vous répondre. Et, euh, et si vous... Ben, ça, ça dépend de ce que vous voulez. Je, je veux bien que vous, vous pouvez euh, éventuellement m'envoyer un mail. Pour me préciser... C'est dont vous avez besoin. Okay. Oh, merci pour, euh, pour vos retours. Ah oui, c'est une bonne remarque. Euh, J'ai un peu précisé, mais c'est peut-être pas très, très clair. Euh, tu par exemple, le facteur clé de réussite, c'était la. Euh, euh, avoir bien travaillé la contrepartie émotionnelle qui pour eux était la question de l'impact euh, un impact environnemental qui était clair euh, mesurable et, euh, et avoir bien ciblé en fait ils ont communiqué auprès d'associations spécialisées dans l'habitat participatif, dans l'habitat écologique pour aller toucher leurs futurs utilisateurs des gens qui étaient déjà sensibilisés à leur, à leur, à leur, euh, à leur euh, activité et qui, qui étaient potentiellement intéressés et c'est souvent le facteur clé de succès de la majorité des campagnes, c'est bien ciblé. Parler à des gens qui, soit nous font déjà confiance, et qui ne vont pas trop se poser des questions, et ça c'est la clé pour les premiers contributeurs qui vont permettre de générer de confiance pour les autres. C'est vraiment la clé. Et le deuxième, c'est bien ciblé, d'avoir un message qui va parler aux gens qu'on veut mobiliser. Par exemple, NaODEN, c'était un projet très technique, euh, même, euh, même NR Pro, c'était un peu moins technique, mais ça restait assez technique. Donc, on n'a pas essayé d'aller chercher euh, énormément de grand public, sauf qu'on en parlait de, de, de, de leur impact environnemental, parce que l'impact environnemental, ça peut quand même parler au grand public, même si on est sur un projet technique B2B, il n'y a aucun souci. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, des citoyens engagés qui cherchent à... à, à à donner un meilleur impact à leur épargne, à diversifier un petit peu leur placement, à, à soutenir des projets qui ont du sens. Donc, même si on est sous des projets B2B euh, ou de services, dès qu'on parle d'impact, on a un petit levier pour aller toucher le, le grand public. Euh, sinon, dès qu'on parle de, de l'activité, que c'est un peu technique, qu'on qu est sur du B2B, euh, des services, là, on va chercher plutôt des, déjà des parties prenantes de l'activité que ce soit des clients, des fournisseurs, des partenaires commerciaux, peu importe, euh, parce que c'est eux qui, qui vont être intéressés pour soutenir financièrement. On peut aussi essayer d'aller viser des, des, des investisseurs qui sont déjà dans, qui s'intéressent déjà à notre secteur d'activité. Ça, c'est aussi tout à fait possible. Alors, recherche de financement pour un projet de recherche, là, c'est assez spécifique. Les, les projets de recherche, malheureusement, euh, en financement participatif, sont très difficiles à financer, parce qu'ils sont… Je parlais tout à l'heure, quand je parlais de l'atelier Geneviève, euh, le fait que les investisseurs aient besoin de, de, de, souvent d'être assurés par le fait que le lieu existe déjà, ou qu'il a déjà été trouvé, d'avoir des maquettes, tout ça. Pour les projets de recherche, c'est pareil. Tant qu'on est juste sur la recherche, c'est très dur de mobiliser des investisseurs, parce que pour eux, c'est pas assez concret, c'est trop risqué. Et donc, même nous, chez widowwood on est en investissement, on est, euh, ce, on, je pense qu'on on intervient avant quasiment tout le monde. Euh, et, et, et même pour nous, et, on a dû changer nos, nos critères pour euh, que le premier chiffre d'affaires prévisionnel, il arrive dans l'année qui suit l'avé pour que pour les investisseurs, ce ne soit pas trop longtemps, longtemps. longtemps et que ce soit un peu plus concret pour eux donc oui il faut avoir quelque chose de plus concret par contre si c'est de la recherche avec un impact positif hyper fort là vous pouvez peut-être envisager de dons sans contrepartie donc des gens qui viennent de vous donner de l'argent parce que ça vaut le coup d'être soutenu ça se ça se s'étudie mais il faut, il faut vraiment que... À partir du moment où on n'a pas une contrepartie matérielle ou qu'on n'a pas un projet économiquement euh, très intéressant euh, dans un temps court, et il faut vraiment explorer la contrepartie émotionnelle euh, et donc la contrepartie émotionnelle aujourd'hui, c'est l'impact. Alors, euh, je, je laisse... Alors, je ne laisse pas mon, mon adresse, mes perso, parce que je suis, pas, je suis souvent dans des événements, dans des rendez-vous, euh, par contre, je laisse l'adresse mail projetarabazidoubdecoin.co Je reçois aussi ces mails là, mais en fait c'est une adresse qui est commune avec euh, l'autre partie de l'équipe qui, qui participe aussi au webinar et, et qui pourra vous répondre si moi je ne suis pas dispo ou euh, parfois même euh, sur certains sujets je ne suis pas forcément la personne la plus pertinente pour vous répondre, donc on, comme ça on se répartit un peu les réponses à tout le monde selon, selon vos questions aussi, les disponibilités. Euh, voilà, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. <rire> De rien. Ok, bah merci beaucoup. Merci à tous pour, pour vos retours. C'est hyper gentil. Euh, et dans le mail de suite, vous aurez le lien vers le replay si vous avez raté des parties ou, euh, ou si vous voulez euh, revoir euh, certains exemples euh, et, euh, et aussi le lien vers le support de présentation. Voilà. <rire> Bonne journée